Enel, donc, merci beaucoup à vous d'être ici. Vous avez créé un groupe de musique, un duo exactement avec Pascal, Pascal, Marco. Vous existez donc depuis 2018 sous ce nom-là, Enel et Pascal. Oui. Vous faites plutôt du jazz Plutôt, oui. Jazz, latino, on est sur du swing, euh, sur du jazz classique, traditionnel, oui. Vous avez fait votre premier album, Groove de nuit, en 2019, en mars 2019. Et puis, vous êtes ici sur notre plateau ce soir pour nous présenter votre première, le premier extrait de votre album qui est en cours d'écriture, qui s'appelle Vieille. Donc, Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une galerie de portraits de femmes à différents âges. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait et puis ensuite, on en parle. Merci. Cool. Je suis là, je veille sur mes amis, sur mes proches, je suis lasse, petite vieille, j'ouvre mon cœur, je vide mes poches. Je suis là, je veille. Je n'ai plus ma place dans ma vie. Je suis là, petite vieille, mais dans la nuit, je lui Dis-moi, toi, la veilleuse, qu'est-ce que tu vois au-delà de nos rites, de nos rites Dis-moi, est-ce qu'on est fini Donc, Premier extrait, il y a une quinzaine de chansons, des chansons qui ont été, qui ont été écrites à six mains avec vos deux filles. Absolument, en fait, euh, la relation au féminin et notamment... Euh, Féminin, masculin, ça fait partie des thèmes qui me questionnent depuis pas mal d'années, à la fois lié à mon histoire personnelle, familiale, et ça me semblait tellement important. Euh, mes filles ont entre 25 et 30 ans, et, euh, et quand j'entends je, leurs témoignages... Euh, de ce qu'elles peuvent vivre par rapport à du harcèlement de rue, par rapport à des difficultés professionnelles. Euh, ça me questionne et ça me remet en cause. Ça m'a donné envie d'écrire et de partager avec elle euh, tous ces questionnements. Et... Moi, il y a 30 ans, j'ai commencé à travailler dans le milieu agricole. Je savais que j'allais me confronter à un environnement euh, viril et machiste, ouais. mais euh, je l'avais choisi. Et quand j'ai entendu mes filles témoigner euh, d'autres formes, euh, alors ça m'embête de parler de harcèlement ou de choses comme ça, mais on balaye parce qu'en en fait ça m'a amené à me questionner sur ce phénomène de société. Et on sent bien que euh, malgré le temps qui passe, malgré une revalorisation des droits à de la femme, un droit à la parole, un, eh bien on a l'impression qu'il y a des choses qui ne changent toujours pas et qu'il y a des zones de résistance. Et peut-être que si déjà les mères intégrer qu'elles tiennent, en éduquant leurs leur fils, elles tiennent entre leurs mains une partie euh, de, de la solution, ce serait quand même euh, bien qu'elles intègrent tous les éléments par rapport à ça et euh, qu'on euh, qu qu ne soit plus dans cette espèce de lutte, c'est-à-dire soit on est euh, fémi enfin, voilà, féministe, euh, soit on est euh, silencieuse. Une de vos deux filles a aussi réalisé l'album hein. Absolument. Donc, euh, en euh, fait, on, on s'est réparti la tâche autour des, des titres. On a une quinzaine de titres parce qu'on a dit, allez, donc euh, ma fille aînée, Mélina, elle euh, a proposé des écritures. Euh, voilà. Ma deuxième fille, euh, Marie, qui a pour nom d'artiste euh, Soula Soula, euh, elle a, a fait de l'écriture de chansons euh, et de la mise en musique également. Et puis moi, et elle, je elle a réalisé écrit. ce clip. Il y a absolument. Elle a réalisé ce clip, clip et j'en suis très fière. Ouais. <rire> je trouve qu'elle a fait un formidable travail. Et ben, merci beaucoup d'être venue nous présenter. C'est vrai que c'est un très beau clip. Il y en D'autres à regarder. Hein. Il y a Absolument. The Cat on the Roof qui est sorti en avril 2020, Le Chat sur le Toit qui est sorti à l'automne dernier. Alors, ça, c'est pas Marie qui l'a fait, c'était un partenariat avec la société Fargo. Ça oui. reste des clips qui sont de votre groupe, de votre duo et qui sont Absolument. pas mal du tout. Je vous conseille d'aller les voir. D'ailleurs, je vous donne l'adresse, c'est sur Facebook, c'est plus simple pour vous. Oui, ou trouver. YouTube. Oui. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci à toutes les trois d'être venus sur notre plateau. C'est la fin de l'émission. On se retrouve demain. Excellente fin de journée. Merci à tous ceux qui ont aidé à la préparation de cette émission. Et à bientôt.